Nous allons à plusieurs voix vous présenter donc la prochaine édition qui va avoir lieu du 27 mars au 1er avril prochain. Et j'en profite pour remercier Arplex, Bernard Cohen et son équipe qui nous accueille ici aujourd'hui. Ce festival vient vraiment en cohérence avec la politique culturelle municipale dans le sens que ce festival permet l'émergence de, de, de jeunes, et quand je dis jeune, c'est vraiment très important parce que c'est l'idée effectivement de permettre de jeunes talents d'émerger, c'est permettre la transmission aussi pour les plus expérimentés. C'est aussi la diversité qui est, j'allais dire, un peu l'ADN de Marseille. C'est l'éducation à l'image, l'éducation à laquelle nous tenons beaucoup. Euh, qui rentre dans le sens aussi de l'éducation artistique et culturelle, surtout euh, chez les plus jeunes, parce que ça permet euh, l'éveil des sens, ça permet la, la curiosité, ça permet euh, aussi de développer euh, l'esprit critique. Et pour nous, ce festival, c'est vraiment la coïncidence, hein, euh, puisque ça n'a pas été prémédité. Mais euh, au moment où euh, effectivement le festival donc, arrivait à Marseille, on travaillait sur le développement de la filière cinéma, et donc avec des tas de projets, des projets qui avancent, puisque la ministre de la Culture est venue début janvier pour déjà concrétiser les premiers, les premiers projets, à la fois artistiques, mais aussi en termes d'industrie de, de, de, et d'économie du, du cinéma. Et, et ce festival, je vais le dire comme ça, c'est un peu une belle carte de, de, de visite, en tout cas un, un vrai atout pour le développement de la filière cinéma. Donc on a de belles perspectives à la fois pour le festival lui-même, à la fois pour le cinéma de manière plus large et puis bien entendu pour la culture parce que vous participez justement à un accès à la culture pour toutes et tous. Le festival musique et cinéma Marseille, c'est un festival qui est organisé donc par la structure Alcime et qui s'attache à promouvoir la jeune création cinématographique associée à la création musicale pour l'image, liée donc musique et cinéma, l'idée étant de mettre en exergue et en lumière les auteurs que sont les scénaristes, réalisateurs et compositeurs. L'ouverture du festival se fera avec le film Last Dance. Pourquoi je vous parle de Last Dance maintenant Parce que la réalisatrice de ce film... Delphine Laissé est une réalisatrice connue de la manifestation puisqu'on avait euh, présenté au préalable ses premiers films qui étaient Pupilov et Le Milieu de l'Horizon. Et donc elle reviendra euh, pour l'ouverture de, de la manifestation avec euh, son compositeur Nicolas Rabaius, qui est d'ailleurs son compositeur fidèle puisqu'il a également fait euh, ses précédents euh, films euh, de compétition court et long métrage, une compétition, de compétition qui ne présente que les premières œuvres, première, seconde et troisième œuvre. Pour ce qui est du court-métrage, on accepte les films avec une musique originale ou un travail spécifique sur la bande-son. Pour ce qui est du long-métrage, on accepte uniquement lorsque le film présente un travail spécifique sur la création musicale. Cette compétition de court métrage sera présidée par un jury, enfin présidé, en tout cas encadrée par un jury. Euh, donc la comédienne Anaïs Fabre, qui est euh, notamment euh, connue par le public par son rôle récurrent dans la série Vestiaire, mais qui a aussi participé euh, au film Titan de Julia de Corneau ou encore euh, Les crevettes pailletées. Euh, on aura également. Delphine Malocena, Delphine Malocena étant une compositrice fidèle de la manifestation puisqu'on a présenté plusieurs de ses cours et ses longs métrages. On l'a vu récemment sur le festival avec le film 5e 7 de Quentin Reynaud. Et on retrouvera cette année Delphine Malocena en compétition long métrage avec Le Chien de la Casse. En 2022, je ne sais pas si vous allez avoir la direction, on a accueilli 25 000 et quelques spectateurs. Globalement, dans les dans les salles et dans les conférences, etc. On a présenté 286 films euh, qui représentaient 54 pays et puis invités reçu reçus plus de 800 donc, professionnels qui étaient présents et accueillis, c'est important, on va en reparler tout à l'heure aussi, on a parlé d'éducation à l'image, 1671 élèves. C'est un domaine très important pour nous, ce, ce, cette question d'éducation à l'image. Elle se développe euh, L'action se développe et elle, elle s'appuie sur euh, un, un certain nombre d'ateliers de, de parcours d'éducation artistique et culturelle mis en place en, avec le rectorat, aussi bien dans les écoles primaires que dans les, que dans les collèges. Euh, pour rebondir sur les ateliers, je voulais simplement... Euh, euh mettre en lumière un atelier qui nous tient vraiment à cœur et qui est en partenariat avec l'institut le Gate Institut et avec l'association du sol sur des questions de l'auto description puisque pendant le festival en fait il va y avoir euh, trois ateliers d'autodescription description où des élèves vont euh, apprendre à autodécrire un, un film et euh, D'ailleurs, vous aurez constaté certainement que dans le programme, certains films sont disponibles en eau de description. L'objectif, évidemment, c'est que le, le cinéma et le festival soient accessibles à tous. Et en fait, à l'issue de ces ateliers, il y aura une restitution de ces ateliers qui seront une séance battle. publique. Voilà Une séance publique où les trois groupes s'affronteront sous forme de battle. Alors on précise que ces battles sont bienveillantes, l'idée c'est vraiment de s'amuser euh, et que les, euh, les élèves se confrontent sur leur façon euh personnel et en groupe euh, sur la question de description. Donc merci parce que ce travail, euh, je trouve qu'il est essentiel pour la jeunesse de savoir aussi traiter l'handicap de, euh, de, de, de façon extrêmement ludique et en même temps essentiel pour aussi grandir et euh, donc merci à Luciol et à l'Institut, qui est institut nous accompagner sur les ateliers parce que c'est aussi grâce à eux euh, qu'on qu peut les mener à bien. Alors le kiosque, c'est un concours de scénario <rire> Euh, qui sont lus euh, attentivement par plusieurs équipes au sein de, de l'équipe de, de MCR. Et on va retenir, euh, je crois, cette année, il y en a 30, il y a 30 candidats donc, qui vont rencontrer, euh, on a 20 producteurs qui, qui viennent, donc, qui sont euh, euh, volontaires et intéressés pour rencontrer donc, euh, ces réalisatrices, ces réalisateurs et ces projets. Et donc, ils vont euh, lire les scénarios que nous avons sélectionnés et les rencontrer pour faire part de leur lecture critique de, euh, de ces euh, scénarios. Alors l'exemple, emblématique qu'on peut donner, c'est celui de Vestière. Le Vestière est, est sorti de l'espace que hein, C'est là que ça s'est concrétisé avec euh, les productions à Valon. Et euh, on parlait d'Anaïs Fabre tout à l'heure, comédienne, donc de Vestière, qui est aujourd'hui dans le jury court-métrage. Quant au SIRAR, ça c'est un concours de... aussi de scénario un peu particulier, c'est pour un premier film et une première musique originale. Donc là, euh, on sélectionne on fait une présélection. sélection Cette année, il seront 8 que, nous que le jury va recevoir pendant une journée pour euh, décerner trois euh, prix. Alors, le, le premier prix, c'est celui qui va permettre donc la réalisation du, du, du, du, du film euh, avec cette particularité que Parallèlement, nous sélectionnons trois compositrices et compositeurs. Et le ou la gagnante du prix va les rencontrer à l'issue de la remise des prix. Et puis pendant quelques semaines, ils vont travailler ensemble. Et puis la réalisatrice ou le réalisateur va choisir parmi ces trois compositrices ou compositeurs, celui ou celle avec laquelle il va travailler. Depuis l'année dernière, avec... Euh commune qui est donc score un hommage à Inception de Christopher Nolan un festival dans le festival et euh, voilà avec l'idée euh, l'idée qui sous-tend euh, ce festival c'est euh, d'élargir aussi géographiquement euh, le, les lieux qu'investisse le MCM dans euh, d'autres quartiers notamment euh, de faire un pas de côté sur la musique actuelle, de mixer les publics, de faire en sorte que le public du festival du film découvre aussi une scène que nous on défend plus couramment et inversement que le public de nos soirées, de nos concerts découvre également le MCM. Voilà, mais en tout cas une très belle collaboration évidemment avec la le belle... label de ce label indépendant qui est évidemment essentiel pour nous parce que c'est aussi au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est aussi une façon de croiser les publics et comment travailler ensemble pour continuer à ce que la culture soit universelle et pour tous.